Alors aujourd'hui, j'ai des invités, euh, Isabelle, il y a Cyril, son frère, qui est chaman entre guillemets. Ah, il fait, la lithothérapie. Il fait la lithothérapie, moi j'adore la lithothérapie. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes bracelets. La lithothérapie, j'adore. Donc, il y a Cyril qui est à côté de moi et qui va vous expliquer les vertus Bertu, et le bienfait. Donc, alors, pour le moment, nous avons celui-ci. Alors, Cyril, Llamétiste. je te le donne dans la main. Attends, essaye de t'approcher. Voilà, donc l'améthyste, pierre très répandue et très usitée. Donc, est une pierre d'équilibre, d'harmonie. On l'appelle également la pierre de transmutation. Donc, elle accompagne aussi dans les process de guérison. Voilà. Très bénéfique, donc, pour harmoniser avec soi-même, retrouver un équilibre, une nouvelle forme bien-être. Elle permet aussi de transmuter, donc de nettoyer. Les géodes d'améthyste ou les, les, les gros morceaux d'améthyste peuvent aussi être utiles pour nettoyer les pierres et ce sont des gros géodes pour les nettoyer et les recharger oui, également. Je savais On ça. Mais le rechargement des, des pierres dans l'améthyste euh, est assez complexe car certaines pierres ont plus d'énergie que l'améthyste et ne vont pas être spécialement rechargées par l'améthyste mmh. mais toujours nettoyées. Donc l'améthyste voilà. est une pierre nettoyante, équilibrante et harmonisante. Voilà, il vous dit tout, vous vous rendez compte hein. Je savais que la géode nettoyait les pierres parce que quand j'ai vu mon énergéticien, mais du coup je n'ai plus besoin d'énergéticien puisqu'il est là. À domicile donc, maintenant. À domicile, vous mmh, vous rendez mmh, compte mmh. Hein. En plus, il ne euh, fait pas que ça, tu es énergéticien, mmh, chaman, magnétiseur, guérisseur. Disons voilà. que chaman, je le mets en parenthèse car ce sont des initiations que j'ai reçues mais... Pas il, il a, dire, a été au Pérou, enfin autres. il a fait beaucoup de choses, il a été au Pérou, voilà. il est en Inde. Voilà. Alors, maintenant, quel est ce bracelet Le quartz rose, donc également un incontournable des minéraux, même je dirais l'un des, des plus utilisés. Donc <rire> le quartz rose, la pierre de, du cœur par excellence, pierre de paix, de douceur, euh, de retrouver cet amour avec soi-même car elle l'aide à guérir les blessures du cœur. Ouais. Donc quand on guérit la blessure du cœur, eh on peut réouvrir son cœur à une nouvelle expérience. Également une pierre très bénéfique pour les deuils, voilà, car elle permet ah oui. de, cette douceur et d'accueillir, d'accepter plus facilement euh, la perte d'un proche ou de ah, quelqu'un que l'on avait dans le cœur. Donc elle fait partie des pierres de guérison. C'est surtout donc une pierre d'apaisement, une pierre de, de zénitude, très bénéfique pour les enfants, très bien à mettre dans une chambre. Et nous commençons par la métisse et le corse rose, qui sont deux pierres qui s'associent très bien, justement, dans cet ah, équilibre. Les zénitudes, qui sont bien à porter ensemble, qui sont bien à mettre sur la table de nuit, car elles amènent une harmonie. Et l'on dit que quand il y a un quartz rose et une améthyste dans une pièce ou un espace, eh bien il y a beaucoup moins de conflits et cela limite les disputes dans les couples ou dans le cercle ah, familial. Mais je de couple. Donc il est très bien pour le moment. Donc il est très bien d'avoir euh, non pas bracelet, mais là un morceau de géode, d'améthyste et un morceau de brut de quartz rose dans l'espace de vie ou dans la chambre. Est-il vrai qu'on euh, peut le mettre aussi euh, dans son soutien-gorge, euh, au niveau les du cœur Les hommes ont des pantalons, les femmes ont des soutiens-gorge, donc on a toujours des poches, parce que certaines pierres sont bien apportées près du cœur, ouais. ou près du corps. D'accord. Voilà. Et donc euh, également, étant une pierre du cœur, elle est très bénéfique à porter sur le cœur. Voilà. Pierres. Et qui sont dans une, une fonctionnalité, une bonne efficacité <rire> et accessible à tout le monde, parce que le Elles objectif, sont pas chères. Voilà, qui est accessible en prix, et aussi à porter, donc que là est en collier, donc une pierre marron, nacré jaune, que l'on peut trouver aussi sous notre forme rouge qu'on appelle l'œil de taureau, ou sous une forme un peu bleutée nuit qu'on appelle l'œil de faucon, qui sont toutes les trois protectrices et qui ont une action complémentaire différente. L'œil de tigre donc, protection contre les énergies négatives, les agressions extérieures, le mal, tous les mots que l'on peut y mettre, ouais. de ce que l'on ne désire pas. Un peu d'exemple bah, Une collègue qui est lui. nocive... Euh... Voilà, là, je vous le dis, les mauvaises intentions qu'une personne peut nous porter, qui peut nuire à notre énergie, à voilà. notre bien-être. Mmh. Et donc l'œil de tigre va couper avec cette énergie. Alors Certaines personnes disent qu'elle renvoie le mal vers les autres. Pour moi, l'amour inconditionnel, que les pierres contiennent parce qu'elles n'ont pas d'ego, ne va pas renvoyer le mal sur quelqu'un, elle va le dissoudre simplement. Donc j'aimerais rattraper quelque chose sur les minéraux. Ils sont paix et amour, comme nous devrions tous être. L'œil de tigre a également un complément très intéressant. C'est une pierre qui favorise l'affirmation de soi, ah également oui. la concentration. Donc c'est pour ça qu'elle est très bien aussi pour les adolescents qui se cherchent, qui ont du mal à se positionner. Merci beaucoup Cyril. Vous voyez, un peu, on va tout savoir. Donc si vous voulez être protégé tout simplement euh, des mauvaises personnes et avoir confiance en soi, c'est ça Et avoir confiance en soi. L'œil de tigre. Et s'affirmer en soi-même. Et s'affirmer en soi-même. Alors, quelle autre pierre Celle-ci, donc dans la une variété de jaspe. Alors les jaspes sont très vastes comme les agates, on peut en trouver plusieurs centaines de variétés. Euh, donc elle est de couleur marron, grise, avec des nacrures vertes. Donc c'est une pierre qui, comme beaucoup de jaspes, ramène à la terre, amenée aussi dans l'ouverture à la nature, à la verdure, qui permet de, de, de, de faire refleurir en soi des pareux spirituelles ou simplement des parts de nous-mêmes que l'on néglige, et euh, qui nous ramène à cette douceur de ce qu'est la terre et d'une forme euh, dans la réalité d'ancrage. Zénitude. Zénitude. C'est un petit peu encrage. une pierre de Bouddha parce que en fait... Euh, Tout à fait. Voilà, parce que je, je l'avais acheté dans un dojo. Et, et du coup, il euh, y a un y petit Bouddha des, sur chaque pierre. Petits, euh, alors ça, c'est quoi comme pierre celle-là ouais, C'est du bois. Alors ça, c'est du bois. Oui. Ou alors souvent, oui, la vue la matière, je pense que c'est du bois. D'accord. Parce que souvent, on les trouve aussi, ce sont des os de yak qui sont euh, sculptés par les moines tibétains ah, ou oui. autre moindre parce que les animaux sont utilisés par les paysans dans leur pays mm -hmm. et quand les animaux arrivent en, en fin de vie, ils sont donnés dans, au temple et finissent leur vie paisiblement dans les temples et quand ils meurent de leur mort naturelle, mm -hmm. les, les moines avec la peau ils font des tambours sacrés et utilisent les os pour faire des amulettes, bien. des statuettes, des bijoux qu'ils vendent qui leur permettent de subvenir à leurs besoins génial. et qui font le tour du monde qui sont... En même temps, euh, d'une énergie sacrée, car ils sont fabriqués en fait, conscience. Ça nous fait rêver, hein, franchement, des perles, la lithothérapie. Mais en plus, il nous fait rêver avec ces histoires euh, merveilleuses. Alors, laquelle tu veux Alors, la pierre de lune. Voilà. Très bien. Donc, pierre de lune que l'on peut trouver de plusieurs couleurs, plusieurs euh, tiers euh, Très connue, la pierre de lune qui est blanche et bleutée, qu'il faut signaler qui est une labradorite blanche. Là, nous sommes dans la pierre de lune euh, blanche nacrée, donc qui est la pierre de lune naturelle. Mmh. Qui peut être un peu grisonnante, même voir avec des traces marrons. On trouve des pierres de lune aussi avec euh, une certaine couleur roséeuse. Donc la pierre de lune comme son nom l'indique bien évidemment la féminité. Euh, très bonne pierre pour... Ah la euh, féminité Ah oui c'est la pierre de la féminité, de la fluidité, Ah oui. permet la circulation des fluides dans le corps et des émotions puisque les émotions sont le fluide. Très bonne pierre également pour euh, la fertilité, donc la fertilité féconde de la femme mais également la fertilité créatrice. Si on veut un enfant, on peut. Donc pour avoir un enfant, c'est une pierre très conseillée, même quand il y a des voilà. blocages pierre ou de des lune. petits problèmes au niveau de la femme. Même des fois, il est conseillé pour la femme de porter la pierre de lune au niveau du bassin, dans la poche du pantalon ou après, à sa discrétion, comme disent les Québécois, dans une petite pochette attachée au vêtement ou au sous-vêtement. Et donc la pierre de lune va également harmoniser les hormones. Donc très bien pour les jeunes filles qui ont des, des règles. Ah pour les règles douloureuses Douloureuses, ou enfin. Ce que je voulais te demander oui. aussi, c'est euh, de de dans combien de temps elles vont, euh, faire, euh, elles vont réagir, elles vont faire euh, réaction Alors ça peut être, c'est très aléatoire, ça peut être ah. rapide, mm -hmm. ça peut être dans, dans, dans, dans, dans les premiers moments où on porte de la pierre dans la journée, mm -hmm. ou en quelques jours, parce qu'on a tous un fonctionnement et une mécanique qui nous appartient, donc parfois ça, ça peut être un peu plus long, mais il est vrai que pour les jeunes filles en général, euh, c'est assez efficace et assez rapide, euh, bien sûr on en parlera sur la fin parce que toutes ces pierres ont besoin d'un entretien, c'est très important nous y reviendrons. Donc à laquelle tu veux maintenant Donc là, nous avons la laulite, la c'est celle-ci nous avons parlé. Quoi, Les rose. deux, bah oui c'est quoi, moi j'ai énormément de quartz rose. Hein. Laquelle tu Donc, as la blanche, là Donc la blanche Voilà celle-ci, alors elle a un petit peu des points noirs, un Les petit inclure, peu. Hein. Euh, voilà, elle ressemble un peu à une pierre marbrée, blanche et noire, donc l'aurit et la magnésite sont deux pierres qui se ressemblent surtout quand elles sont polies. Que tu euh, voilà. Donc de loin on voit qu'elle est un peu plus blanche que de près. Vous voyez, cela on a des lumières qui font qu'elle voilà, mais elle est vraiment blanche. Euh, Pourtant elle a des petites taches. Hein. Et elle a des petites taches. Elle peut même être légèrement avec des petites taches marron. Oui. Souvent quand elles ont des petites taches marron, c'est la magnésite. Donc les deux ah. pierres sont similaires. Ce sont des pierres de régime par excellence. Alors là également aide de à la régime, fluidité. -à ben, aide à la circulation des fluides dans le corps et à éliminer les fluides. Et euh, donc souvent, bah, pour les dames, la cellulite n'est qu'une retenue d'eau. Oh, attends. Donc, euh, donc voilà. <rire> en même temps, c'est une pierre euh, qui amène paix et sérénité avec soi-même. Ah et oui. euh, qui favorise aussi une meilleure écoute d'autrui. Euh, mais c'est surtout une pierre voilà, qui va nous apaiser, permettre de mieux canaliser notre, nos corps émotionnels, notre, nos émotions. C'est très bien Et ça. Euh, donc, les pertes de poids. Mais il est clair qu'un régime n'est pas lié a une pierre qui va nous accompagner. Alors, la clair. pierre va favoriser et accompagner donc, le processus dans lequel nous nous engageons avec nous-mêmes. Euh, et donc cette pierre-là, en fait, on peut la porter euh, effectivement euh, au quotidien. Au, au quotidien, ouais. Et comme on le ressent. Et elle peut s'associer avec beaucoup de pierres, car certaines pierres n'aiment pas être avec d'autres. D'accord. Et c'est le nom. Tu peux me redonner Aulite. le nom. Aulite. Aulite. Donc avec H O W L I T. -L. Donc, voilà. Aulite. Alors après. Le jaspe rouge. Le jaspe donc, rouge. Le jaspe rouge Pierre de sang, évidemment elle a la couleur du sang. Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, le jaspe rouge est une pierre d'ancrage reliée au premier chakra, chakra racine. Donc le jaspe rouge peut être porté en bracelet. Puis je te demandais veut... quelque chose, oui. euh, Quand j'ai porté ce bracelet, euh, je l'ai enlevé parce que ça me piquait. Ah, alors, quand il nous pique, c'est que c'est pas le moment, ou alors on ne part pas au bon endroit. Ah, parce que porté sur le bras, il va favoriser le travail sur l'hémoglobine, sur le sang, mm -hmm. une pierre qui aide. Le, le, la tonicité la sanguine, la sanguine et également la fabrication des globules rouges et des défenses du corps. Et donc là, ça fonctionne d'ancrage Donc quand on, a, on ressent par exemple qu'on porte un bracelet qui va nous chatouiller ou nous démanger le bras, oui. on peut essayer de le porter dans la poche. Ok, d'accord. Parce que l'ancrage se passe au niveau du bassin, c'est les deux premiers chakras. Donc le jaspe rouge, souvent se porte en, en petite pierres roulées okay. que l'on va porter dans la poche au quotidien. Euh, J'ai même vu et conseillé de le porter des fois dans les chaussettes pour des personnes qui ont vraiment du mal à trouver leur ancrage, à, à être sur Terre. Et par contre, je voulais savoir, c'est des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine. Alors, le jaspe rouge est une bonne pierre pour la circulation sanguine, que l'on va associer ah ouais. également avec l'hématite. Donc, on va en parler en même et temps Celle-là aussi, j'ai du mal. Alors, l'hématite ressemble, c'est une Ça pierre à du te... fer. Je peux t'interrompre deux mm -hmm. secondes En fait, tu vois, ces deux pierres-là, j'ai du mal. C'est très puissant de porter les deux en même temps. Ah, d'accord. Donc, suivant le, le contexte et okay. l'énergie de ton corps et de, de, de ton physiologique, oui. euh, ça peut être trop boostant. Vous voyez, il ne faut pas porter les deux en même temps, ces deux pierres-là. C'est comme ce qui est marqué sur beaucoup de choses. Le jaspe rouge et l'hématite. Comme ce qui est marqué sur beaucoup de produits que l'on consomme, à consommer avec modération. Donc il faut savoir aussi être à l'écoute et ne pas être dans l'excès. Alors par exemple, l'hématite s'associe très bien avec le, soro, euh, le jaspe rouge pardon, euh, dans les problèmes de sang, oui. dans les problèmes d'anémie, euh, dans le sens où elle va vraiment tonifier le sang la, la fabrication des globules et favoriser la stabilisation par l'hématite du fer dans le sang. Ah d'accord, okay. si tu n'as pas de fer en fait, tu peux pas L'hématite va aider justement à ce que ton corps euh, stabilise et retienne le fer. Vous voyez, si vous avez des problèmes sanguins, exemple, prenez l'hématite. Par dans certains problèmes sanguins d'excès de fer ou autre, l'hématite est déconseillée. Ah bon. L'hématite est conseillé de la porter en bracelet, en pierre roulée dans les poches, il est vrai que certaines personnes ont du mal à la porter en collier, parce que l'hématite a une action sur le chakra-cœur et sur le cœur. Et on trouve aussi l'hématite aimantée, qui en même temps parce que l'hématite favorise aussi une forme d'antidouleur. Et donc l'hématite aimantée euh, a un côté antidouleur très puissant. Et vraiment, ça j'ai vécu énormément d'expérience pour les rhumatismes. Pour les rhumatismes, pour les problèmes de tendinite ou des douleurs récurrentes, vraiment l'hématite aimantée très bénéfique. Tu dois la porter euh, dans les la foulures, poche. les entorses en poignée pour les bras, là pour les foulures, les entorses, les tendinites, les capsulites rétractiles à partir de 50 ans. Parce qu'elle retient ses enfants qui sont partis, qui sont déjà des enfants qui sont devenus parents. Et la maman n'arrive pas à casser le cordon. Isabelle, elle n'arrive pas à casser le cordon. <rire> Donc il faut, faut que tu portes. Non, aussi, non, c'est non, non, pas ça qui va se soigner, ah, c'est que ça va soulager la douleur. Ah, non, mais elle n'a pas de douleur. Elle peut être portée sur toutes les parties du corps. Très bien pour la circulation sanguine. J'ai vu à fabriquer des colliers, des bracelets sur mesure pour mettre sur les chevilles, pour les problèmes de jambes lourdes, pour les problèmes de circulation l'été. Les problèmes de bouche. Regarde, est-ce que je peux, donc, moi je suis un peu un clown, vous le savez, euh, Est-ce que je peux Exactement. le mettre comme ça Tout à fait. Non, c'est. Si. Moi, j'ai fabriqué sur mesure, donc j'avais le matériel. Tu vois, il est, comme est trop serré, donc énergétiquement, ouais. ce n'est pas bon. Mmh. À savoir que quand on porte un bracelet, il ne doit pas. Il, il est doit lentil, flotter lent. légèrement sur, le, sur la, la peau. Euh, S'il sert. C'est déjà désagréable à porter au quotidien. Oui, et surtout énergétiquement, ce n'est pas bon non plus. D'accord. Ça, ça bloque l'énergie. Il faut vraiment qu'il soit euh, à votre je, taille et pas trop voilà. serré. Comme je les conseille, même si c'est très joli pour vous, mesdames, de porter des joncs en pierre. Car le jonc en pierre est un cercle fermé. Et au niveau énergie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus bénéfique. Quand on porte un bracelet, déjà chaque pierre est séparée et percée. Et donc, l'énergie circule beaucoup plus fa facilement. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des polémiques comme quoi les pierres sont... Polis, percés, qu'on n'en prend pas soin. Le plus important, c'est l'amour que l'on va leur en donner. Dans l'accueil, l'amour et la gratitude. Voilà, c'est tout ce qui compte. Si Terre nous a produit des pierres et que nous découvrons les vertus de ces pierres et qu'elles nous accompagnent, que nous en avons des bénéfices, je pense que ce n'est pas pour rien. Voilà, vous, avez, vous allez tout savoir sur les pierres. Et celle-ci, bien sûr. Donc la tourmaline noire, accompagnée de quelques cristaux de roche. Vous voyez, c'est une pierre transparente. Je ne savais même de pas, je <rire> Donc la tourmaline noire est également une pierre d'ancrage. Donc, j'irais même la pierre d'ancrage par excellence. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'ancrage Alors, l'ancrage, c'est de ramener sur terre, d'avoir bien les pieds sur terre, d'être bien enraciné tel un arbre. Voilà, quand un grand chêne s'élève très haut dans le ciel, il peut être des siècles à traverser le temps. Oui. C'est parce que ses racines sont fermes, grandes et profondes. D'accord, ok. Maintenant, donc, la tourmaline est une pierre d'ancrage par excellence. En même temps, une pierre qui a des vertus protectrices. Ah, toujours comme l'œil voilà. du tigre. Hein. mais... Moins. Il y a des meilleures protections, en tout cas à utiliser. Et le fait est qu'elles soient accompagnées de cristal de roche, qui est le cristal est, lui, le maître des minéraux, qui permet l'alignement c'est la clarté, c'est la transparence, c'est la pureté, c'est également la connaissance. La tourmaline accompagnée du cristal de roche fait que le cristal amplifie l'énergie des minéraux qui l'accompagnent. Ah oui et les géodes de cristal, donc, sont très bénéfiques et très utiles pour recharger les pierres une fois qu'on les a nettoyées. Et les là, minéraux. maintenant, c'est les sept chakras. Alors là on va voilà. de parler des pierres. Donc les sept chakras, on parle par le premier chakra, donc le jaspe rouge dont nous avons parlé, oui. une pierre d'ancrage. Pour le deuxième chakra, la cornaline, qui est une des plus utilisées, donc une pierre qui est rouge orangée, euh, donc qui va travailler sur l'énergie sexuelle, orangée. rouge orangée, a plusieurs formes, et des fois nacré de blanc. <rire> voilà, donc la cornaline est une variété d'agate, il faut le savoir, naturelle. Ah oui, c'est une variété d'agate. C'est une variété d'agate. Et donc, Pierre du deuxième chakra. Ensuite, sur le troisième chakra, sur celle-ci, nous avons la calcite jaune. Elle est très souvent aussi, on y trouve la citrine, qui est un petit peu plus puissante, mais un peu plus rare. Donc la citrine est là pour travailler sur le plexus solaire, à harmoniser le mental, l'émotionnel. Ensuite, pierre verte, donc pierre du chakra du cœur, pierre de guérison, pierre de l'espérance. et Donc pierre qui va harmoniser l'énergie du cœur. Le quartz rose, souvent dans les brassés de chaque chakra, peut être mis à la place de l'aventurine ou en complément, des fois, on peut mettre les deux pierres réunies. Ensuite, nous avons la sodalite, voilà, qui est reliée à l'énergie de la gorge, donc pierre bleue, couleur de la gorge. Très souvent, on y trouve aussi le lapis lazuli, qui est un peu plus cher et un peu plus puissante et complète. Mais la sodalite est une très bonne pierre du chakra de la gorge et en même temps favorise une meilleure écoute d'autrui. Nous retrouvons donc au niveau du sixième chakra, le chakra du premier œil, comme beaucoup disent, on appelle le troisième, mais c'est surtout le et premier. Et c'est à quoi C'est celui qui voit ce qui ne se voit pas avec les yeux. Donc ah. c'est le chakra de la, la clairvoyance. Et ah oui, ah Et ben oui. de la connexion céleste. Et donc pour le chakra couronne, celui qui est au-dessus de nos tête, hein, la petite partie qui est ouverte quand nous naissons, euh, le chakra couronne, donc le cristal de roche, qui est la connexion directe avec le haut. Voilà, j'espère que voilà, vous allez... Voilà, donc avez... les, les, et... les sept chakras, de porter les sept chakras permet meilleur alignement et meilleur équilibre de nos sept points énergétiques Dite, principaux. Dites-nous si vous voulez savoir, là, pour la, après il va vous expliquer comment nettoyer les pierres, euh, dites-nous si vous voulez euh, savoir un petit peu plus sur les autres pierres, parce que euh, Cyril est vraiment très, très doué, euh, comme vous pouvez le constater, et franchement, c'est un réel plaisir, et vraiment, moi, je, comme je vous expliquais, c'est vraiment une passion pour moi, et là, je vais recevoir un bracelet avec euh, l'apilazuli mmh. améthyste mélangé, mmh. Et je crois que c'est cristal de roche mélangé, il y a une autre pierre, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Voilà. Ce que mais c'est aussi un spécialiste euh, que, voilà, oui, oui. qui a fait ça, j'ai vu ça sur internet. C'est vrai que sur certains mélange de bracelets, on trouve ce qu'on appelle les chemins de vie. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose euh, ah, oui. qui a une bonne utilité, mais qui est fait par des personnes qui ont une formation. C'est toute une connaissance à savoir avec le côté astronomique oui. et autres. Donc là c'est une connaissance que je n'ai pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui fabriquaient des chemins oui, de vie cette... et voilà. euh, qui sont relativement intéressants. Non, comment donc maintenant, voilà, toutes ces pierres euh, doivent être régulièrement entretenues. Alors c'est vrai que certaines pierres comme l'oïdotique, qui est une pierre de protection, et eh bien elle peut être euh, pratiquement nettoyée tous les jours. Quand on porte un bracelet, bien sûr le soir on prend sa douche, comme oui. beaucoup, et eh bien on peut garder le bracelet avec nous. Il faut savoir que l'eau, c'est elle qui crée les pierres. Euh, le savon ne fait pas de mal à notre peau, donc il ne peut pas faire mal à une pierre. Donc, quand on prend sa douche, eh bien, on peut garder nos pierres sur soi. Vrai, Comme celles elles sont maintenant nettoyées. Même l'hématite. Parce qu'elle elle craint l'eau quand on la met à tremper dedans. Euh, D'ailleurs, quand on met à tremper l'hématite dans l'eau, l'eau peut devenir rouge. L'oxyde de fer, non. Ressort, parce que l'hématite est une pierre très riche en, en, en, en fer. L'hématite, c'est celle qui est aimantée. Vous voilà, elle ressemble à du métal. Qui ressemble qui à du métal, oui. Ouais. Qui est, est très qu elle lourd, oui. Elle n'est pas aimantée naturellement. Elle est aimantée, mise en contact avec des gros éléments électro-aimants. Et elle devient aimant. Le fer est polarisé et donc, par le fait du magnétisme, là on est dans la magnétothérapie, donc qui est encore un sujet parallèle au niveau énergie et minéral. La magnétothérapie est connue depuis très longtemps, de porter des aimants sur certaines parties du corps, et ce qui va soulager les douleurs, ou même rééquilibrer euh, des problèmes d'oreille interne, des problèmes comme cela, ah, euh, qui peuvent je être régularisés. Non, juste de porter un bracelet, j'ai des personnes, j'ai travaillé pendant des années euh, sur les marchés, je transmettais les minéraux, ainsi, dans l'instant présent, à des personnes qui même n'avaient jamais été voir, mm -hmm. ou rentrait dans une boutique de pierre ou voir un énergéticien. Il est magnétiseur. Hein. Et donc, euh, j'ai eu des expériences multiples et des retours, évidemment, multiples. J'étais dans les marchés, donc dans la cour des gens, puisque un marché, c'est un peu comme on, dit, on est dans notre cour. Et donc, les gens venaient me revoir et me, me, me, me congratuler, me disaient Mais depuis que je porte votre bracelet, j'ai plus de perte d'équilibre, j'ai plus de chute. C'est les personnes âgées, c'est formidable. Alors là, vraiment. Des personnes de, de 80 ans ou plus qui ont bah voilà, des pertes d'équilibre euh, régulières et des problèmes de rhumatisme, d'arthrose et autres, et qui me prenaient un bracelet, la semaine d'après, venez m'en chercher un deuxième pour le porter de chaque côté parce que vraiment au niveau douleur, ah oui, au niveau douleur, et voilà. Alors si vous avez des cadeaux de Noël à faire à vos mamans ou à vos grands-mamans, des grands-papas, parce que les hommes en portent aujourd'hui, et les hommes se sont aujourd'hui euh, aussi apportés des bijoux et des bracelets en, en, en minéraux, et donc l'hématite montée pour tout ce qui est douleur récurrente. Vendinite, rhumatisme et Arthrose, c'est formidable. Et ce qui est, qu est donc lié au musculaire et articulaire. D'accord, bah ça c'est super. C'est un joli cadeau de Noël et ça fera très plaisir. Et par contre, est-ce qu'il faut prendre celle qui est aimantée ou pas Alors, Oui. On peut prendre de l'aimanté, mais par exemple, quand on a des problèmes cardiaques, euh, arythmie, euh, c'est interdit pour les pac pacemakers, ou si on a une, quelque chose d'électronique dans le corps pour euh, continuer à vivre. Là, c'est formellement interdit. Et si on a des problèmes cardiaques euh, trop speed, voilà, si le cœur est trop speed, on ne peut pas se permettre, parce que ça va amplifier la résonance magnétique, et donc le cœur est électrique, il faut pas l'oublier. D'accord, je voulais te demander aussi, euh, pour, pour tous mes choubidous, et les abonnés, euh, je voulais te demander quelle est la pierre qu'on peut prendre si voilà on est angoissé, on est stressé euh, on, re, on revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit fait. tout à l'heure si on est stressé, on est angoissé, quelle est la pierre qui peut nous aider le Alors, bracelet qui peut nous donc, aider peut ou pour, la pierre on peut porter l'améthyste la, et le quartz rose ensemble simultanément donc ça va favoriser une meilleure paix, équilibre, zénitude mmh. en, ensuite euh, la pierre par excellence comme j'aime à dire euh, pour les anxieux, les stressés c'est la rhodocrosite. Rhodocrosite. Rhodocrosite, ah, ah, il faut bien. C'est une euh, pierre je... rose nacrée de blanc, voire avec des petites marques noires. Si, si, je, si je la trouve, je vais la trouver, certainement, oui. je vous la mettrai à droite ou à gauche. Là. Voilà, rhodocrosite, comme ça se prononce, mm -hmm. euh, qui est vraiment la pierre anti-stress, anti-anxiété, et que là, je conseille à porter au niveau du cœur ou du plexus. De le mettre voilà. dans, dans son soutien-gorge. De le mettre dans le soutien ou de la trouver en pendentif. C'est une pierre qui est. Un petit peu plus cher que les autres. Il ouais. faut savoir que c'est un développement. Bah, un, un cabochon, euh, bah souvent après, on va la trouver montée sur argent. Donc là, on va être dans les 30-50 euros le oh, bijou. Mais c'est un voyez. bijou, on va le porter, euh, voilà, monté sur argent à vie. Ensuite, dans les magasins, on va en trouver en, en moyenne dans les 8-10 euros oh bah les va. premiers prix de pierres roulées ou de petits pendentifs euh, Et non euh, travaillés. En bracelet, non. Un embrassé est très bien apporté aussi. On la trouvé en chips. Donc Le chips, c'est la matière c ça de, de petits morceaux de pierre polie, voilà, qui ne sont pas en perles, qui sont souvent meilleur rapport qualité-prix, mais qui n'empêche pas que ça soit toujours la pierre, et, et pas un pas volume ce... de pierre suffisant. J'ai un bracelet donc il n'a pas voulu parler, mais parce que ce n'est pas une pierre, en fait. Hein. Alors voilà, deux choses. D'abord, c'est de la gorgogne, ce confondu avec le corail rouge naturel. La gorgogne est un corail, un corail mort, qui est prélevé ou qui est trouvé mort, donc il est blanc. Euh, Il est teinté dans une oui. certaine forme du respect de la vie et des, de la vie animale et, et minérale de la mer. Euh, les coraux souffrent beaucoup, bon. donc si on peut les laisser dans la mer, ils y sont bien. <rire> Ensuite, la visiter. gorgogne non. reste en général donc des coraux euh, échoués sur les plages qui sont détachés euh, pour de multiples raisons et donc, donc ils évitons. blanchissent et qui sont teintés en rouge. Voilà, donc ils ont une, peu de valeur euh, commerciale. Ouais. Par exemple. Elles ont quand même une valeur énergétique dans le sens où elles ah. favorisent la circulation du fluide. Elles viennent de la mer, elles sont reliées à l'énergie de l'eau. Donc, voilà, elles sont bénéfiques. Mais je préfère la laisser de côté. Ouais, parce laisser que la que la oui, parce que oui, les vraies pierres. Il y a d'autres minéraux qui sont d'une meilleure efficacité. D'accord. Alors, euh, si on a des douleurs, on, on refait hein, comme ça. Si mmh. on a des douleurs, des rhumatismes, euh, des tendinites. Voilà, là, l'hématite aimantée. L'hématite aimantée, c'est vraiment l'idéal. Il y a d'autres pierres comme la malachite. Donc, une pierre qui est ah oui. verte nacrée, de terre foncée, vert clair, mm -hmm. euh, qui se développe en forme de nodule, donc elle a des vagues parce que ça fait des formes de, de nodule dans son développement, qui se développe autour des mines de cuivre. Donc, le cuivre connu pour euh, antiviral, mm -hmm. antidouleur, et euh, j'en oublie un, ça reviendra. Et donc, la malachite se crée autour, et donc très bénéfique, apportée pour l'antidouleur et aussi pour euh, éviter que certaines maladies nous prennent, comme les grippes, les petites angines, les choses... D'accord, alors de maintenant vivaires. pour une maladie grave, qu'est-ce que tu nous conseilles Alors il y a certaines pierres qui sont bénéfiques pour les maladies graves, mais chaque maladie grave est unique, et chaque personne est unique, donc c'est vrai qu'il y a certaines pierres qui vont traiter certains symptômes, mais euh, pour la même, le même symptôme, d'autres pierres peuvent apparaître. Alors il y a énormément de pierres qui sont connues, donc, comme la malachite, qui est une pierre anti-douleur, anti, anti et euh, anti-inflammatoire, voilà, mmh. c'est le moi qui m'a manqué. Ensuite, il y a des pierres un peu moins connues et un peu plus euh, rares, comme la sugilite, qui voilà, est une pierre qui est arrivée dans l'électrothérapie depuis une, une dizaine d'années. Oui. Comme la charoïte aussi, qui est une magnifique pierre euh, violine. Les deux sont violines. Oh, euh, la la, la charoïte vient de Russie, et est une magnifique pierre. Euh, alors, qui sont aussi des pierres d'élévation spirituelle, euh, qui aident aussi à toutes les communications que l'on peut faire euh, dans une forme de clairvoyance, de clairaudience ou, ou autre. Mm -hmm. Comment elle s'appelle euh, La, la charoïte, charoïte ou la sujilite, donc ils sont des très bonnes pierres euh, qui vont accompagner dans les ma maladies longues, dans les processus voilà, de cancer, de sida, de, euh, voilà, okay. vraiment de maladies euh, dangereuses. Même et de, en cas de, de, de décès, tu as dit la quartz rose. Le quartz rose, voilà, qui va nous accompagner euh, dans ces processus de deuil. Et, et pour le nettoyage Et donc pour le nettoyage, voilà, donc je vous parlais de prendre la douche avec les pierres. Oui Ensuite, il est vrai que certaines pierres ont besoin d'un peu plus de nettoyage ou parfois même d'un vrai processus de nettoyage. Donc moi j'aime transmettre le plus simple et le plus basique, c'est de prendre un verre d'eau ou une coupe d'eau. Il est mieux de le mettre dans de la terre ou, de la, ou du verre, Voilà, énergétiquement c'est mieux. Évidemment, il met aussi son intention, amour et gratitude quand on prend cette eau pour nettoyer nos pierres. On va y mettre une bonne pincée de gros sel ou de sel naturel, évidemment, mmh. de préférence, voilà, pas un sel blanchi. Euh, et on va y mettre nos pierres dedans. On va les laisser tremper soit une heure ou deux, ou même voire une nuit. Le lendemain matin, on va les rincer. Avec de l'eau et du sel. Parce avec que de je et du pensais qu'il fallait que du gros, les mettre dans du gros sel. On peut également voilà, les poser simplement sur une coupelle avec du gros sel ah oui, naturel. Oui, c'est ce que je savais. Ça. Tout à fait. Oui. Parce que certaines pierres sont poreuses ou même comme la sélénite, une pierre dont on pourra parler prochainement, qui est très bénéfique, mais qui est poreuse et qui va euh, s'éroder. Et même le sel va rentrer dans la pierre, par des micro-fissures qu'elle peut avoir, ou mm -hmm. des pierres. Et quand l'eau se retire, le sel reste, recristallise et peut fracturer la pierre. Ou en tout cas, dans le temps, la Ah oui, je voulais te demander aussi autre chose. Oui. Euh, oui. Une fois, j'ai eu une... <coughs> un quartz rose, mais je l'ai gardé très longtemps, et il s'est cassé. Il s'est ouais. brisé, Alors, pas cassé, le... il s'est brisé. Ouais. Alors, ça, on en revient après. Donc bon, voilà, dans le processus de nettoyage, pour terminer, une fois qu'on a laissé la pierre dans l'eau salée, on la rince. Et on peut la mettre... Soit si nous avons une géote de cristal ou un macle de cristal naturel, la poser dessus pour la recharger. Ça va être dur ça. Après, ça se trouve dans tous les magasins tuto-thérapie, on trouve des petites géodes de cristal qui viennent du Maroc pas trop ou de la chaîne des Atlas qui reste relativement bon marché parce qu'on la garde à vie. À peu près. On va être dans un budget pour les petites de 10 euros à, ah, à, à 50, 100 euros si on va ah. avoir le plaisir d'une grosse ouais. pièce. Mmh. Mais en même temps, quand on a une grosse géote de cristal dans une maison, un gros macle de cristal, évidemment, il amène une énergie positive et élève l'énergie du lieu ou de notre espace spirituel, notre espace sacré. Là où on va méditer ou faire ses pratiques personnelles. Donc voilà, après, elles peuvent être simplement mise au soleil posées à la terre même. Oui, vrai. Certaines pierres comme les pierres noires, les pierres d'ancrage, le, la tourmaline ou les pierres euh, très connues pour le, la, la protection comme l'obsidienne et toutes les variétés d'obsidienne sont des pierres que l'on va poser au sol pour qu'elles se déchargent et l'énergie de la terre va les recharger. Je ne savais pas. Et l'énergie solaire aussi. Au sol, c'est-à-dire chez toi Tu peux les poser mmh. chez À toi. la terre, dans, dans le jardin, ah, voilà, au dans pied le... d'un arbre. Ah oui, au non, pied non mais au sol, également. mais dans, dans oui, la, terre. Pas, la terre. pas dans le terre. D'accord, voilà. ok. Parfois même certaines pierres qui vont, que l'on ressent carrément chargées on peut les enfouir dans la terre. Puis je te les laisser quelques jours. Et euh, il est bon aussi de savoir que l'améthyste est une des rares pierres qu'il ne faut pas mettre en plein soleil. Quand on a une géote d'améthyste à la maison qui est magnifique, bien violette, si on la met dans un endroit où elle reçoit l'énergie du soleil, la lumière du soleil direct, là elle va perdre sa couleur au fur et à mesure des années. Et donc l'améthyste ne se recharge pas en plein soleil. Alors moi je voulais savoir, est-ce qu'on peut la mettre dans la, un pot où a une plante Oui à la maison, tout à fait, sur le balcon, un, un pot assez conséquent, voilà, pour le 30 gros à 40. Pot, centimètres, je peux les euh, là, on pierre. peut poser les pierres dessus, à comme dessus. une pierre de décharge, on va, on va la poser au pied de, de la plante, là, ouais. bon, ta plante est assez volumineuse. Ouais. Donc, si c'est une pierre de tourmaline noire, qui est principalement d'ancrage, euh, là, c'est plus pour les pierres noires. Euh, donc, euh, le, vraiment, c'est un effet de décharge la recherche terre. Recherche naturelle qui se fait entre la terre. Mais les autres pierres aiment la terre aussi, elles viennent de la terre. Mm -hmm. Donc, quand on veut recharger nos pierres, une fois qu'on les a nettoyées, on peut les poser directement à la terre. On peut également les mettre dans une coquille Saint-Jacques naturelle, hein, celle qu'on achète chez le poissonnier. Ah, on oui. nettoie la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques a une forme naturelle, Man, sacrée, absolue, jetée. géométrique. Et donc, la coquille Saint-Jacques favorise aussi la, la, la recharge des pierres. Comme le soleil. Je ne savais pas voilà. ça. Donc ça la... veut dire qu'on peut avoir des coquilles Saint-Jacques Oui. Et, euh, et en fait, on peut mettre la pierre dedans. Exactement. Et les coquilles Saint-Jacques en Feng shui, euh, peuvent être aussi utilisées. On va mettre euh, euh, quatre coquilles Saint-Jacques à l'angle de, de notre lit, sous notre lit, avec la partie plane axée vers le centre. Mm -hmm. Vous pouvez mettre un petit cristal naturel en pointe, euh, même si la base a été euh, coupée pour qu'il tienne debout. Vous mettez un petit cristal au milieu, vous portez votre intention. Et cela va harmoniser l'énergie de votre lit. Et vous passerez des bien meilleures nuits et une meilleure harmonie aussi dans, ben, dans le couple. Je vais le faire. Coquille Saint-Jacques et moi, je n'ai pas de voilà. couple. Mais euh, le couple <rire> intérieur, nous sommes tous, nous euh, <rire> avons tous notre couple intérieur. Oh, ben, on a notre enfant intérieur, on a notre couple intérieur. Voilà, on est une famille. On oui, est une famille, exactement. Mais Écoutez, euh, franchement, j'espère que ça vous a plu. Euh, vous pouvez faire des cadeaux même pour vous parce que franchement c'est vraiment un réel plaisir et puis euh, si vous voulez bah, d'autres vidéos mettez un like sur ma vidéo de façon à ce que j'invite Cyril et Isabelle qui le... elles s'en foutent complètement elle est avec nous elle est avec nous mais elle n'est pas dans la lithothérapie euh, au point que moi j'y suis et que Cyril Mais franchement, j'espère que ça vous a plu. Tout ça pour vous dire, voilà, j'ai une réelle passion pour les, la lithothérapie et les pierres. Et sur ce, eh bien, donc, n'oubliez pas, likez, partagez, partagez, parce que c'est bien pour que tout le monde sache. N'oubliez pas toutes les pierres, le bénéfice les bénéfices des pierres. Parfait. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Actionnez la petite cloche si vous ne l'avez pas fait pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et donc, eh bien, si vous avez aussi euh, des questions personnelles euh, par rapport pas. aux symptômes. N'hésitez pas à les mettre euh, en commentaire et Cyril et vous répondra. Répondre. Exactement. Par mon intermédiaire, parce que je vais avoir par téléphone, on va se parler entre nous. Mmh. <rire> et il pourra euh, vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, et franchement, ça fait du bien. Et si vous êtes stressé, le squarter reste. Dans le week-end prochain. Et bien voilà. Oui. Donc peut-être on fera une autre vidéo. Écoutez, je vous remercie euh, infiniment et je vous dis bye bye.